Bonjour tout le monde, c'est reparti pour cet après-midi de folie pour le premier AFUD en ligne. Alors, pour cet AFUD en ligne, on va accueillir Jérôme. Petite intro pour, pour son talk. Les plus vieux entre nous ont connu le PHP procédural. Heureusement, le PHP s'est mis à l'ère de la programmation orientée objet. Mais qu'en est-il de la programmation asynchrone avec PHP, des coroutines, etc. Jérôme Vasseur va nous en dire plus là-dessus et nous présenter du PHP comme vous n'en avez probablement jamais vu. Jérôme, c'est à toi. OK. Mmh. okay. Donc effectivement, euh, je vais parler de, de PHP euh, de manière un peu euh, originale, on va dire. Et je vais surtout parler de générateurs. Euh, du coup, euh, je vais d'abord commencer par euh, rappeler un peu ce que c'est qu'un générateur et euh, parler de choses que les gens ne connaissent pas forcément sur euh, sur les générateurs. Euh, d'abord, un générateur, c'est son but premier, c'est d'être un itérateur. Euh, un itérateur, c'est un truc sur lequel on peut boucler euh, ceux qui ont connu l'époque euh, où les générateurs n'existaient pas justement euh, et qui devaient implémenter des, des itérateurs à cette époque euh, ont connu un peu cette interface-là euh, qui est un petit peu lourde à, à implémenter. Euh, globalement, un, un simple itérateur euh, qui voudrait compter les nombres de 1 à 10 par exemple euh, ça ressemble à ça, c'est lourd, chiant. Et encore là, euh, j'ai fait un itérateur très, très simple. Euh, dès qu'on veut commencer à faire des trucs un peu plus complexes, ça devient juste impossible à, à, à faire. Euh, on utilise Yield retourne une valeur et euh, du coup, euh, ça permet de générer euh, des, des itérateurs comme ça en quelques lignes de code, euh, un petit peu plus en fonction de la complexité, mais euh, beaucoup plus simplement en tout cas. Euh, ça, c'est la base des générateurs. Mais après, il y a des trucs qu'on connaît un peu moins dessus. Euh, par exemple, euh, comment fonctionne un, un générateur en fait un générateur, c'est une fonction qui va s'interrompre quand on va appeler yield euh, pour passer la main au code parent. Euh, par exemple, euh, ce genre de code, euh, on a un petit générateur qui retourne une seule valeur. Euh, on va voir qu'on va d'abord passer euh, ben non, le, le, avant notre boucle. Au moment où on va rentrer dans notre boucle, on va sortir, on va rentrer dans le générateur. Puis, euh, au moment du yield, on va sortir du générateur, repasser dans la boucle, puis repasser dans le générateur, puis ressortir de la boucle. Donc, du coup, déjà, là, on voit qu'un générateur, c'est plutôt euh, sympa parce que ça permet euh, d'exécuter du code de manière euh, un peu lazy. On... L'exécution du générateur est... est faite à la volée un petit peu euh, en fonction de, de ce qu'on a besoin au moment de l'itération. Ce qui fait que si on manipule des gros tableaux de données ou des choses comme ça, eh ben, passer par des générateurs, ça permet d'optimiser de, de la mémoire ou, euh, ou du temps de pros euh, parce que euh, ben, on, on, ex, on génère les, les valeurs euh, au fur et à mesure qu'on en a besoin. Et... Euh, et du coup, potentiellement, même si on a besoin de prendre que les dix premières valeurs de notre générateur, eh ben, il, euh, il va euh, uniquement euh, exécuter le code pour générer ces dix premières valeurs. Donc ça, c'est une première chose sur les, sur les, les générateurs. Mais euh, un truc encore plus un peu contre-intuitif parce que... Euh, on la base du générateur, c'est d'itérer de, sur des valeurs. Mais en fait, on peut aussi faire l'inverse. En plus de retourner des valeurs dans un générateur, on peut en récupérer. Dans l'interface dans du, du générateur, globalement, ça reprend les méthodes de, de l'itérateur, mais ça en ajoute deux. Send et FRO. Euh, send, ça permet d'envoyer des valeurs à l'intérieur du générateur. Et du coup, à ce moment-là, le mot « clé yield euh, » fonctionne comme une expression qui retourne cette valeur. Donc du coup, euh, par exemple, euh, le code d'exemple que j'ai là, il crée un générateur, il lui envoie une valeur, et cette valeur, on peut la récupérer dans le générateur pour en faire ce qu'on veut. Là, je l'affiche, mais, euh, mais on, peut, euh, on peut faire des trucs, euh, un peu tout ce qu'on veut avec. Euh, et du coup, il y a l'équivalent « fro » qui, là, au lieu de retourner la valeur… La fraud comme une exception en fait. Et donc, du coup, on voit avec ces deux trucs-là euh, qu'on peut interagir avec notre générateur euh, en lui envoyant des valeurs euh, comme ça au moment où il va reprendre l'exécution de son code en fait au niveau du yield. Et donc, du coup, euh, notre générateur va pouvoir renvoyer des valeurs et nous derrière, on va pouvoir lui répondre avec une nouvelle valeur ou une erreur. Et ça, ça va être très important euh, plus tard pour pouvoir euh, faire pas mal de choses avec avec les générateurs. Euh, un autre truc euh, important sur les générateurs, c'est qu'ils sont composables. Euh, si on a un générateur tout simple qui renvoie une valeur, on va pouvoir utiliser un, le mot-clé yield from, qui en fait euh, va prendre toutes les valeurs retournées par le, le sous-générateur. Et euh, les retourner euh, à l'intérieur du, du générateur externe. Euh, L'intérêt, euh, c'est comme si on a, c'est un peu comme un appel de fonction, sauf que c'est dans le dans le cadre d'un générateur. Et le gros intérêt du yield from, c'est qu'il euh, forward aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire les scènes et les qu'on envoie euh, au générateur externe, si on est euh, au moment où on exécute le générateur interne, euh, ils vont être forwardés sur le générateur interne. Et petit truc en plus aussi, c'est qu'on peut retourner des valeurs à l'intérieur du générateur et YieldFrom from va récupérer cette valeur qui a été retournée. Du coup, là, si on exécute euh, notre générateur externe, ben, il va renvoyer trois valeurs, fou, bar et base. Du coup, euh, maintenant qu'on a cette boîte à outils euh, qui est le générateur, on va pouvoir euh, construire un truc qui s'appelle les coroutines avec. Euh, globalement, euh, une coroutine, c'est une extension d'une routine. Une routine, euh, c'est une fonction en gros. Euh, une coroutine, c'est une routine coopérative. C'est-à-dire qu'elle va plus s'exécuter toute seule dans son coin. Euh, en s'en foutant de, de ce qui se passe ailleurs, mais elle va travailler avec d'autres routines qui seront à côté, en se passant des valeurs et, euh, et en s'attendant ou, ou d'autres choses. Euh, du coup, imaginons qu'on ait deux coroutines, justement, euh, comme ça, il y en a une qui est le. Quoi, elle un, un producteur, en fait, qui est une. Un peu la même chose que ce que j'avais tout à l'heure, qui renvoie des valeurs entre entre une valeur de début et une valeur de fin. Et par contre, là, on va créer un, un consumer qui, lui, euh, va utiliser yield pour récupérer des valeurs et les écrire dans un fichier. Et du coup, euh, avec ces deux, euh, ces deux générateurs, très simplement, on va pouvoir boucler sur le premier et envoyer euh, les valeurs euh, qui sont retournées par le premier dans le deuxième. Et ainsi, euh, avec ce code euh, un peu de, de glu entre les, les deux coroutines, eh ben on va pouvoir euh, prendre les valeurs de l'une et les envoyer dans l'autre. Le gros intérêt de, de ça, euh, déjà, c'est des fonctions. Ça peut être sympa. En, en PHP, on a, pense à pas trop aimer les fonctions, entre autres parce que l'autoloading euh, le gère pas, mais euh, c'est quand même plus léger d'écrire des fonctions que des classes. Euh, donc moi, je considère que c'est un avantage. Euh, c'est un code linéaire. Euh, si on voulait euh, faire la même chose avec des objets, euh, derrière par exemple notre... Euh, notre consommateur, on devrait dans le constructeur euh, ouvrir le, le fichier vers lequel on veut écrire, puis appeler une fonction, donner une fonction euh, pour écrire dans ce fichier. Euh, donc du coup, faut regarder chacune des méthodes de notre objet pour euh, pour voir euh, qu'est-ce qui peut se passer. Alors que là, on lit le, le code de consumer et on sait que euh, bah, ça va s'exécuter dans l'ordre dans lequel il est écrit. Et le truc bien, c'est qu'on fait de l'inversion de contrôle. Euh, C'est-à-dire que potentiellement, euh, on peut remplacer notre, notre générateur par un, un, un générateur qui va, ben, notre producteur de valeur euh, par un producteur qui va euh, chercher des valeurs en base. Et on a juste à remplacer ce producteur, on le met dans le même code, dans la même glue. Et, euh, et ben du coup, tout va fonctionner. Et le côté euh, consommateur de données, il euh, n'y a aucun problème. Lui, il fonctionne toujours pareil. Euh, donc, du coup, on fait de, de l'ingestion de dépendance ou de l'inversion de contrôle euh, comme ça. Bon, par contre, ça a quelques inconvénients. Euh, en fait, on a surtout un, euh, ça rend le debugging plus compliqué. Parce qu'en en fait, euh, vu que les appels passent à travers notre code euh, de, de glue entre les deux euh, coroutines, euh, les stack traces ne vont pas euh, représenter vraiment ce qui se passe à l'intérieur euh, de notre code. en fait. Donc, pour le débugger, on va devoir euh, ajouter du code de debug pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nos coroutines. Et forcément, ce code de debug, il, il va. Euh, il va, rendre, il va diminuer les perfs si on le si on le fait tourner. Mais si on ne le fait pas tourner et qu'on se tape une erreur, on va avoir du mal à, à trouver d'où ça vient. Donc, c'est le, le gros défaut de ce genre de code basé sur des coroutines. Le plus gros usage qui est fait de, de coroutines en, en PHP, c'est de faire du PHP asynchrone. Euh, l'asynchrone euh, pour ceux qui font du, du node euh, JS euh, savent ce que c'est mais euh, l'idée c'est que au lieu que notre code attende euh, un retour de base de données ou d'une requête réseau euh, ainsi de suite euh, bah, il se met en pause et il fait exécuter un autre bout de code euh, en attendant et donc du coup en, en coopérant justement les différentes euh, briques euh, de notre application peuvent tourner euh, sur un même thread et du coup euh, gagner en performance parce que euh, au lieu de, de se reposer sur le noyau pour, euh, pour faire la pour décider de qui tourne quand euh, c'est le code de l'appli lui-même qui le fait et du coup c'est un peu moins coûteux niveau performance euh, du coup imaginons euh, qu'on ait une gestion de promesses euh, qui représente une, euh, une opération asynchrone euh, qui va retourner une valeur dans le futur. Potentiellement, euh, on peut réécrire une, une coroutine où euh, bah, quand on a une promesse, on la yield et euh, la valeur de retour de ce yield, euh, c'est le résultat de la promesse. Du coup, euh, bah, en attendant que la promesse soit résolue, euh, notre coroutine est mise en pause et dès qu'il y a une valeur euh, qui est prête ou une erreur, eh ben on renvoie, on redémarre notre coroutine avec le résultat ou l'erreur. Euh, globalement, le code pour faire tourner une coroutine comme ça, il est assez simple. Euh, en admettant qu'on ait une promesse qui correspond à peu près aux promesses qu'on a en, en JS, euh, ça tient en, en une dizaine de lignes euh, le code pour, pour faire tourner la, la coroutine il ça, ça, y, y a besoin d'un peu de récursivité euh, dedans parce que euh, faut gérer le, la possibilité de yield des valeurs plusieurs fois mais globalement le code reste assez simple après ce code euh, Suppose qu'on a déjà une, une implémentation de, de promesses qui tourne. Euh, et ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué à faire euh, d'avoir des, des appels réseau asynchrone qui retournent des promesses et ainsi de suite. Et donc, du coup, en général, on n'est pas quelque chose qu'on va réimplémenter nous-mêmes. Et il y, y a un framework euh, qui existe euh, en PHP qui le gère très bien, qui s'appelle AMP. Et globalement, euh, ce n'est pas le seul il y en a d'autres. Mais euh, moi, c'est celui que je recommande euh, pour faire de l'asynchrone en PHP. Mais du coup, la synchrone, c'est cool. Mais euh, on ne va pas se limiter à ça. Parce que, en fait, euh, le, les, les générateurs, c'est une super boîte à outils. Et euh, du moment qu'on a un peu d'imagination, euh, on peut aller chercher des trucs assez marrants avec, et euh, je vais vous en présenter quelques-uns. Je ne vais pas tout vous présenter parce qu'on euh, peut faire tellement de choses euh, que je n'aurai pas le temps, mais je vais vous en présenter euh, deux surtout euh, qui sont, qui je trouve assez intéressants. Le premier, euh, c'est une logique un peu CQRS, euh, une architecture en mode euh, envoi de commandes de requêtes dans l'idée, c'est on a nos objets commandes ou nos objets query, Et au lieu de, de les envoyer sur un, un bus pour qu'elles soient exécutées, on pourrait avoir un, imaginer une coroutine euh, où on yield juste nos requêtes ou nos commandes. Et, euh, et du coup, euh, notre coroutine sera, tournera au sein d'un environnement qui récupérera ses valeurs et répondra avec les, les bonnes valeurs de retour. Donc euh, une petite coroutine comme ça, euh, c'est un truc qui pourrait s'imaginer. Et globalement, c'est pareil. Hein, le, le code pour faire tourner cette coroutine, il est ultra simple. Euh, on boucle sur nos coroutines. Euh, quand on récupère une valeur, on l'envoie dans notre bus. On récupère le retour du bus et euh, et on le on re renvoie à la coroutine la valeur de retour. Bon ça c'est une version synchrone. Après on pourra aussi imaginer une version asynchrone euh, un peu plus complexe. Mais euh, ça permettrait de ça permet de faire du, du du CQRS en fait sans avoir besoin d'injecter notre bus partout euh, où on en a besoin et euh, en abstrayant encore un peu plus euh, la logique. En, avec des, des générateurs. Euh, un deuxième truc qui, qui peut être marrant à faire, c'est de faire une architecture euh, basée sur de l'envoi de messages. Par exemple, on pourrait dire, euh, quand on yield, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais yield, on peut... Euh, il y, y a cette syntaxe où on fait euh, une valeur, flèche, une autre valeur. Et donc, du coup, on yield une clé et une valeur. Ce qui est assez cool, c'est qu'un générateur, on a le droit de yield plusieurs fois la même clé. Ce n'est pas comme un tableau où euh, bah, s'il tu deux fois la même clé, euh, la, la deuxième écrase la première. Sur un générateur, ce n'est pas un problème. Donc, on pourrait se dire, euh, <coughs> on a une, une syntaxe, où la clé, c'est un, un canal vers lequel on envoie un message qui est la valeur qu'on envoie à gauche, euh, à droite. Et donc, du coup, euh, là, on a une coroutine qui est notre appli, par exemple. Euh, elle envoie un, un log comme quoi elle démarre. Elle envoie une requête sur une base de données. Et après, elle envoie un log comme quoi elle a fini. Derrière, on a une fonction qui gère euh, les requêtes, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle fait un yield avec le channel sur lequel elle attend un message. Euh, quand elle récupère ce message, elle traite. Bon Là, c'est de l'exemple. Donc, euh, traiter le message, c'est juste loguer comme quoi elle l'a traité. Et euh, le code de, le, de logging, lui, euh, tout ce qu'il fait, c'est de récupérer les, les messages sur le channel log et de les écrire euh, dans le terminal. Et donc, du coup, euh, je vais vous mettre sur le chat le, le code qui permet de faire tourner tout ça quand vous... Euh, si ça vous intéresse, euh, je ne vais, vais pas le commenter en direct parce qu'il fait quand même une soixantaine de lignes. Euh, c'est un petit peu plus costaud que ce que j'ai présenté jusque-là, mais euh, ça marche, c'est faisable. Euh, par contre, si on l'exécute comme ça, on va se rendre compte qu'on va avoir cette, ce retour-là dans la, dans la console. Donc, il y a un petit truc un peu bizarre. Le, la requête surtout va être exécutée après que l'application ait fini de tourner. En fait, c'est assez logique quand on a une architecture euh, orientée sur de, de l'envoi de messages comme ça. Parce qu'on euh, envoie notre message et après, on n'attend pas de retour de, de, de, de, du, de, du traitement de ce message. En fait. Et donc, du coup, euh, ben, ça implique que ben, no, notre ordre d'exécution n'est pas bon. Donc, du coup, il va falloir euh, attendre que la, la requête soit, soit traitée. Et ça, c'est un problème assez courant dans, dans les architectures euh, orientées, au, ben, construites autour de, de l'envoi de messages. C'est assez simple. On crée un channel temporaire. On le passe en même temps que notre requête et on s'attend à ce que le, le, la, la coroutine qui traite euh, cette requête nous répond sur ce channel. Et du coup, voilà, il. Euh, non. Et du coup, il faudra modifier le, le, la coroutine qui, qui traite les, les requêtes pour, euh, pour que renvoie euh, le, la réponse sur le channel. Mais ça se fait. Par contre, c'est un peu chiant. Il y a trois lignes de code à, à écrire à chaque fois qu'on veut envoyer une requête. Euh, en dev on sait qu'il faut mieux éviter de, de répéter du code mais euh, en fait il y a une solution à ça c'est tout simplement de créer une petite fonction qui contient euh, ces trois lignes de code euh, qui soit un générateur et du coup en appelant cette fonction utilitaire avec Kiltrom ça fait comme si on avait écrit le code de cette fonction à l'intérieur de, euh, de notre fonction euh, parente, en fait. Et donc, du coup, ça permet de faire des requêtes comme ça euh, sans avoir à, à répéter euh, ce boilerplate à chaque fois. Et on pourrait, du coup, imaginer des fonctions utilitaires euh, pour, euh, pour faire un peu tout ce qu'on a besoin euh, dans notre contexte. Alors, euh, la, la, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on ferait ça dans la vraie vie euh, Parce que euh, c'est quand même un peu alumbiqué comme, euh, comme architecture. Euh, le gros intérêt que je vois à euh, avoir une architecture comme ça, c'est que euh, si un jour on veut euh, sortir une brique de notre appli et la faire tourner par exemple sur un autre serveur, euh, on pourrait sortir, par exemple, la, la partie qui fait le, les requêtes, la mettre sur un autre serveur, mettre un RabbitMQ entre les deux. Et vu qu'on a déjà une, euh, une architecture basée sur de l'envoi de messages, eh bien, on a juste à écrire le, le code pour faire passer ces messages euh, dans un RabbitMQ euh, entre les différents serveurs. Mais le code de notre appli, lui, ne changera pas, parce qu'il est déjà conçu. Pour, euh, pour fonctionner autour de l'envoi de messages. Euh. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une architecture très modulaire. Et euh, une fois a, même une fois qu'on a écrit ce code euh, pour passer des messages euh, dans une message queue comme RabbitMQ, eh bien, on peut décider du jour au lendemain de sortir une brique, de la mettre sur un autre serveur, de la passer d'un serveur à un autre. Et en changeant peut-être un peu de config pour dire... Euh, bah ce, ce channel là tu le traites plus en local tu l'envoies euh, ailleurs mais euh, en, en quelques minutes on va dire on pourrait euh, déplacer des bouts de code euh, d'une euh, d'un serveur à un autre euh, très rapidement bon après euh, une archi comme ça ça existe déjà ça n'existe pas en php mais euh, c'est un peu l'archi de base de de, de l'airlangue, par exemple, où la, la VM airlangue est basée sur ce, ce genre de logique un petit peu d'envoi de message. Donc, personnellement, si j'avais à implémenter un peu cette logique, je ne la ferais pas en PHP. Mais c'est possible. Si on aime le PHP, pourquoi pas euh, et, euh, et globalement... Euh, le but de, de cette partie, ce n'était pas forcément de, de présenter des trucs qui soient euh, production ready, mais euh, de vous donner des idées de qu'est-ce qui pourrait être implémenté avec des générateurs et euh, avec de l'imagination, on pourrait même aller encore plus loin, euh, mélanger ce que je, je vous ai présenté euh, dans cette dernière partie avec de l'asynchronisme aussi pour euh, développer des nouvelles librairies, des, nouvelles, des nouveaux frameworks euh, qui seront peut-être le, le PHP du futur. Personnellement, euh, quand j'ai un peu de temps, euh, j'essaye de, de chercher euh, qu'est-ce qui, qu qui est faisable là-dessus, euh, pousser PHP dans ses retranchements et euh, un jour j'aurai peut-être un truc euh, qui marche et, euh, et qui sera utilisable euh, en production, on va dire. Voilà. Merci, Jérôme, pour cette présentation. C'était top. Euh, on va pose, on va passer aux questions. N'hésitez pas à, à les poser. Et euh, Jérôme y répondra. Je vous laisse 2-3 euh, euh, secondes, 2-3 minutes pour... un, Peut-être en minutes, mais... Euh, un petit peu de temps pour les écrire. Ah, si on en avait une de l'autre côté, euh, tu n'as rien type-inté. Si tu avais type-inté tes, tes fonctions, parmi quoi euh, bah sur, la, sur la partie euh, messaging, justement, euh, c'est très dur de type-inté euh, les trucs parce que justement, le principe de, de, de cette archi-là, c'est qu'on peut un peu se passer n'importe quoi euh, entre les différentes briques. Euh, D'ailleurs, en fait, quand j'ai commencé à, à réfléchir à ce genre de choses, je me suis posé la question de, du langage dans lequel j'allais euh, partir. Et euh, en fait, j'ai choisi le PHP parce que le PHP est assez typé. Euh, donc, du coup, on peut faire des trucs, des trucs que je n'ai pas présentés là, mais euh, par exemple, euh, se baser sur le type des fonctions pour injecter des dépendances dessus dedans ou des choses comme ça donc j'avais besoin d'un peu de typage mais pas trop non plus euh, pour avoir des, des trucs un peu dynamiques et, et faire parce qu'en fait le, le principe de base des générateurs est à peu près le même dans tous les langages qui l'implémentent mais c'était plus sur des, des logiques de, de typage dynamique statique qui m'ont fait choisir le php euh, pour faire ça ok ok Petite euh, question de tony vraie Connaissez-vous la solution swall.code.uk Ouais, euh, globalement, c'est plus ou moins l'autre framework euh, connu euh, pour faire de la en PHP. Euh, la grosse différence entre AMP et Swall, c'est que AMP est implémenté en pur PHP, alors que Swall, c'est une extension en C qu'il faut compiler et, et, et, et installer dans PHP, en fait. Euh, donc, euh, c'est un petit peu plus lourd à mettre en place. Mais sinon, le, les possibilités derrière sont à peu près les mêmes. Ok. okay. Hum, petite, une autre question encore On attend... Si quelqu'un veut se lancer. Oui. Sinon, ce n'est pas grave. On va laisser ce, ce webinaire ouvert encore euh, quelques minutes, enfin encore un peu de temps. Donc, euh, je pense que si vous avez d'autres questions, vous pouvez... tout. Ah, je crois qu'il y en a une qui vient de tomber. Allez. Est-ce que tu as un, une comparaison de perf entre SOL et AMP euh, la... J'en ai, ai pas en tête, mais euh, instinctivement, je dirais que SWALL doit être plus performant que AMP parce que forcément, euh, du code C euh, va a beaucoup d'avantages au niveau performance euh, par rapport à, à du code PHP. Oui, okay, forcément. Est-ce que c'est plus facile à, à écrire bah Après, derrière, le, le code PHP que nous, on écrit on, pour utiliser le le framework est à peu près le même entre l'un et l'autre en fait, donc à utiliser ils sont aussi simples, c'est plus à installer sur un serveur ou à ça passe faire la compilation d'une extension et donc du coup c'est un peu plus lourd quoi. Ok Ok Une question Hop, on va laisser le webinar ouvert, on va vous inviter à nous rejoindre au uh, webinaire oui suivant merci beaucoup Jérôme c'était top